Voici une succession de maisons Archimède construites au cours des années 80. C'est sur de la plage de Guanabay Beach. Ces maisons sont sur un site très enchantant, une sorte de colline ou un promontoire dans la mer, située face à l'île de sainte barbe comme vous voyez au large, qui elle-même est une île très recherchée. Évidemment, de ce côté ci nous avons une côte intéressante avec une marina bien connue, celle du Capitaine Olivier, un repère pour les amateurs de voile, du de Pond. Ici, c'est la frontière du côté hollandais au côté français. Le terrain est assez développé. Il y a en face de nous, de l'autre côté de cette côte, en construction actuellement, la maison de Hugh On entend un peu l'appel mécanique qui fonctionne. Et finalement, une zone de littoral protégée avec quelques bassins nous irons voir de plus près ces maisons. Nous y sommes. Nous sommes sur le littoral. J'ai une petite côte de corail qui voisine la plage de Guanabé. Nous voyons cette plage sous les maisons. Il y avait une piscine placée parmi les premières unités. Le sentiers circulent parfois sous les maisons, parfois toujours d'agréable façon. Et finalement, il y a une espèce culturelle qu'on trouve qui enchante les visiteurs. Certaines des maisons sont vraiment très hautes. La grosse qualité du projet, c'est l'aspect sculptural de tout cela. De partout, on peut voir la mer.